Bonjour tout le monde, donc voilà, papa ça fait plusieurs mois qu'il est au foyer d'hébergement d'urgence. Comme vous êtes tous censés le savoir, ça a été un des précurseurs au niveau de la protection de la nature, tout ça, tout ça. Là il aimerait bien juste voilà, pouvoir passer l'hiver, non pas, dans ce putain de foyer derrière la gare de Laurent. Mais peut-être euh, si quelqu'un euh, vit euh, dans un endroit reculé, quoi, euh, la montagne tant qu'à faire, eh bien, il serait prêt euh, à, voilà, à lui offrir euh, une petite place euh, dans son foyer. Bon, ouais. voilà, on est à la recherche de ça. Yes, parce que ça va pas bien du tout ces temps-ci. Depuis mon internement en psychiatrie, ils m'ont cassé euh, avec des médicaments très forts. Et... J'ai du mal à émerger et à retrouver l'énergie que j'avais avant. Donc voilà, un petit endroit pour se ressourcer, s'il vous plaît, parce qu'à la ZAT, c'est pas possible, on n'a pas d'eau, on n'a pas de. On n'a aucun confort en fait. Donc euh, voilà. Ben, s'il y en a un parmi vous, euh, on se rembalera race si c'est dans le secteur du Boran, mais juste quelqu'un qui vit dans un endroit reculé qui. Euh... Tu serais prêt, voilà, laisser une petite place euh, au moins pour euh, l'hiver. Papa ça serait sympa, Ouais, ouais carrément. Mmh. Allez, merci à vous. Merci.